En toi, nous sommes vraiment heureux de pouvoir marcher avec un Dieu comme toi, Père. Tu es celui qui soutient, qui fortifie et aussi celui qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur, dans tout le moindre détail de notre Père. Jamais tu n'as abandonné ceux qui se confient en toi, mon Seigneur, parce que tu es l'éternel qui pourvoit. Béni sois-tu encore en ce jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, Père Saint-Dieu, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Seigneur, pour tout ton peuple à toi qui aujourd'hui encore est connecté dans différents endroits où il se trouve, Père. Oh, nous nous pour ta grande beauté, tes grandes compassions, Seigneur, à notre endroit. Tu es vraiment le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui, Père. Oh, Dieu qui ramène encore davantage, Père en dieu nos cœurs. Et certainement à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que tu nous éclaires encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous ayons l'assurance. Patrick de notre salut, et savoir que nous avançons certainement comme toi tu as fait pendant que tu as, tu as voulu, passer en dieu que nous soyons sur ce chemin que tu as tracé, Père. Merci encore pour la paix que tu nous donnes. Merci encore, Père mission dieu pour la guérison que tu nous procures, mes Père Saint-Dieu. Merci réellement pour tout ce que tu fais encore pour nous, Seigneur, pour que nous puissions avancer comme toi tu le veux, Seigneur. Garde-nous encore, Père tu sens, dieu dans ce chemin, Père, afin que nous puissions parler ni à gauche ni à droite, mais à demeurer certainement là où tu nous as placés à être conduit réellement par ton esprit à toi comme toi tu l'as voulu ainsi mon sauveur merci encore pour les chances des cantiques que nous avons chantées en ce jour en cette soirée bien aimé au Dieu qui est encore aujourd'hui qui touche encore le cœur de chacun de nos pères tubissants nous ramenons nous rappelons encore davantage père tubissant au dieu qui tu es pour nous seigneur sois béni pour cela père merci aussi pour le psaume oh oui dieu tout puissant tu es notre dieu qui nous montre réellement combien tu connais chacun de nos pères tubissants parce que dans nos cœurs celui qui place sa confiance en toi Très ce père tubissant parce que tu le fais, Seigneur, et nos cœurs trouvent réellement du repos en toi. Sois béni quand nous t'avons ainsi pris à part. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons que chaque jour, Le Seigneur, notre Dieu est toujours un secours, un soutien pour chacun de nous. Et s'il si ne nous soutenait pas, je pense que nous ne serions pas debout en ce jour c'est pour ça que nous le remercions pour le soutien qui ne cesse de pouvoir nous apporter au travers des difficultés et des combats que nous traversons. Et le Seigneur notre Dieu, il est un secours. Il ne manque jamais autant de la détresse. L'œuvre qu'il a commencée dans chacun de nous, et certainement il l'achèvera. C'est pour ça que nous devons être confiants, malgré la tempête, malgré les situations par lesquelles nous pouvons passer. Le Seigneur, notre Dieu, est toujours là. Quand Pierre lui a dit, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi que je puisse aussi donc marcher sur les eaux. » Et le Seigneur lui a dit, « Donc, viens. » Et il a commencé à pouvoir marcher. Et quand il a commencé à marcher, il ne réalisait pas peut-être encore très bien qu'il marchait sur les eaux. Mais il marchait sur les eaux. Mais c'est au moment où les vagues ont commencé à pouvoir s'élever que maintenant la personne sort de la dimension dans laquelle Dieu l'avait placée pour maintenant redevenir naturellement normal alors là la peur s'installe et il n'avait pas su que depuis le début il marchait quand même sur les eaux voyez-vous c'est que le Seigneur notre Dieu il fait des grandes choses pour nous et il va le faire encore davantage pour autant que nous ne puissions pas réfléchir Comment est-ce qu'il va le faire Comment est-ce que ça se passera Non, le reste, c'est le problème de Dieu. Quand il a dit « marche sur les eaux », comment je vais marcher Il ne s'est pas posé la question, mais il a senti la puissance, il a dit « marche ». Et quand il a marché, il a marché seulement sur les eaux. Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une profondeur, qu'il n'y avait pas une planche, qu'il n'y avait pas un chemin, c'était l'eau. Hein? L'eau ne fait qu'engloutir, mais il a marché dessus. Ça, c'est... Ça nous démontre qu'effectivement que toutes choses sont possibles. Quand nous nous restons dans cette dimension de possibilité de la capacité de Dieu, alors c'est sûr et certain, nous pourrons être sûrs que nous verrons de grandes choses. Le Seigneur, notre Dieu, il fait de grandes choses. Et il le fera encore davantage. Nous le remercions de ceux qu'il continuent toujours à pouvoir nous éclairer, afin que nous puissions aussi être rassurés, surtout dans un temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous rassure encore davantage, que ce que nous recevons, ce que nous croyons, c'est vraiment ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir. Autrement, nous serions en fait les plus malheureux, parce que nous nous serions accrochés à, à quelque chose dont nous n'était pas certain, que c'est vraiment ce que Dieu voulait, et il faut que nous puissions être certains, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné aussi cette capacité, aussi à ce que nous puissions aussi avoir cette assurance en nous-mêmes. dire que... Et cela, c'est ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse, en fait, où le Seigneur, quand il a eu à pouvoir réellement aussi annoncer la parole, il a dit que vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point parce que vous avez trouvé un menteur. C'est-à-dire qu'il nous est donné aussi cette grâce de pouvoir avoir la capacité de pouvoir sonder les Écritures. Et de pouvoir voir si ce que nous recevons est vraiment conforme à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'ira jamais ni à gauche ni à droite. Il, nous l'avons souvent entendu, comme il a toujours dit à, à Jérémie, comme il a dit, « Que vois-tu donc Jérémie ?» J'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter ici. Jérémie a dit, « Je vois les branches à moi. » Et Dieu lui a dit, « Je veille sur ma parole. » Il ne va pas veiller sur ma parole à hein, moi. Il ne veillera jamais sur la parole d'un homme. Mais il veillera sur sa parole. Donc ce qui veut dire que nous devons être sûrs et certains que... Et c'est ça la parole de Dieu. Et Dieu nous a pas laissé aussi dans la certitude pour dire, mais comment mon frère, on va le savoir. Mais il nous a donné la parole. Ah ben, c'est vrai. Il nous a donné sa parole. Et nous sommes appelés à pouvoir croire et recevoir sa parole de la bonne manière, effectivement aussi, pour que nous nous puissions avoir, effectivement, dans notre intérieur, le rhume et le mime, effectivement aussi, qui, qui démontre qu'effectivement, que là, à l'intérieur, au fin fond de nous, il y a la vérité de Dieu. Comme ça que, quand nous entendons quelque chose qui n'est pas vrai, ou qui ne sonne pas tellement vrai, nous sentons que là, ça ne correspond pas, mais nous avons aussi la preuve, c'est que nous devons sonder. Et alors, <rire> nous devons sonder, pour autant que nous ayons, pour que nous puissions être ainsi, que nous ayons aussi hein, l'esprit, l'esprit droit. Quand on a un cœur droit, c'est à ce moment-là que Dieu travaille aussi avec toi. Mais quand déjà ton cœur est erroné, en fait, et qu'il a déjà des mauvaises pensées, effectivement, même à l'endroit, là, tu ne pourras pas arriver à pouvoir éprouver la chose de la bonne manière, il y a déjà ce qu'on appelle un parti pris. Et c'est là mauvais parce que Dieu ne pourra pas. Alors, Dieu veut que nous soyons justes, que notre cœur, notre façon de pouvoir. Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit qu'effectivement, qu'il ne pourra jamais nous laisser dans la confusion, dans les ténèbres. C'est pas seulement à une seule personne que Dieu a parlé, mais c'est à son peuple aussi. Mon peuple ne sera plus jamais. À la confusion. Donc, si tu fais partie de ce peuple-là, effectivement, tu dois connaître effectivement ces dieux, être dans une bonne disposition pour que le Seigneur continue à pouvoir réellement aussi éclairer et surtout t'éclairer parce qu'il a dit Je te loue, Seigneur du Sénat, Est-ce que tu as caché ces choses à ceux qui se disent Nous sommes sages, nous connaissons, nous savons ceci, personne ne peut nous instruire, nous n'avons pas besoin d'apprendre, car quand tu vas nous apprendre, effectivement, tu as caché ces choses à ces gens, à ces personnes-là. Aux sages et intelligents Mais tu nous as révélé à ceux que Oh Dieu du ciel, nous avons besoin de toi Parle-nous encore, nous avons besoin d'apprendre encore davantage de toi Montre-nous encore ce que nous devons apprendre Seigneur, je veux aller dans la bonne direction Effectivement aussi Parce que la direction c'est toi Parce que tu as dit dans ta parole que Telle voie paraît droite à l'homme Mais l'issue de cette voie c'est la mort Amen. Donc je ne veux pas mourir Mais je veux vivre C'est pour ça que je veux me conformer Vraiment à toi Là où je ne suis pas droit, réponds-moi et parle-moi et montre-moi aussi le chemin. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, nous lisons donc à partir du verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera donc sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Amen. Tendre Père et précieux Soba, je voudrais te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée encore en cette soirée, d'être dans ta maison pour pouvoir te servir, pour pouvoir aussi entendre ta voix, être éclairé par toi mon bien aimé Père Saint-Dieu. Pardonne-nous Père Saint-Dieu, nous sommes là parce que tu nous as aussi invités pour que nous puissions être rassemblés en ton nom. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, c'est là aussi où tu es au milieu de personnes. Dieu, tu nous as fait la promesse et nous croyons que tu es au milieu de nous. Sois donc béni exalté et de nous encore, Père. Et pardonne-moi, mon Sauveur, car j'étais ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous savez que dans la semaine, c'est toujours le temps un peu court. Mais nous voulons quand même profiter du temps que nous avons. Et je pense, et je prie que Dieu nous aide, s'il veut que nous puissions demeurer là-dedans, fait que nous entions quand même dans les choses que lui veut nous apprendre. Pour qu'il y ait la clarté, effectivement, aussi, dans tous ceux qui écoutent, effectivement pour que enfin qu'ils ne puissent pas être dans la confusion de beaucoup de choses. Parce que c'est important, parce que nous, nous vivons dans un temps très, très difficile. Et c'est le temps où nous avons besoin que Dieu notre Seigneur nous donne vraiment la clarté et lui la compréhension exacte de saintes écritures. Nous ne voulons pas interpréter les saintes écritures. Nous voulons que Dieu notre Seigneur nous donne lui-même la compréhension exacte de sa parole. Comme nous l'avons toujours eu à pouvoir dire, la parole n'est pas ma parole et ce n'est pas moi qui l'ai prononcée. Or, quand c'est Dieu lui-même qui l'a prononcée, et nous savons que la parole est une pensée, une pensée exprimée. Donc, d'abord, j'ai la pensée et puis j'exprime ma pensée. Donc, c'est dit que derrière la parole qui sort, effectivement, il y a une pensée de cela. Et cette pensée, c'est seulement l'auteur. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est seulement l'auteur qui doit l'avoir lui-même. Et Alors, c'est cela qui est important pour que nous puissions comprendre. Maintenant, c'est la grâce qui nous accorde lui de nous donner la révélation. C'est-à-dire la pensée qui est derrière la parole exprimée. C'est ça la révélation. Aussi. Donc, euh, nous devons, réserver. alors, voyez-vous, il nous dit ici, dans les scènes des écritures, il nous montre que, nous avons dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et nous l'avons lu aussi dimanche, effectivement. Mais regardez, ce qui, ce qui, aussi extraordinaire, c'est que de voir que la sagesse divine de Dieu est, est quand même assez extraordinairement grande. Juste après qu'il ait dit ça, parce que nous y entrerons, bien sûr, Dieu voulant peut-être le dimanche, que ce nous a si le permet, et il dit mais puisqu'il dit déjà que plusieurs, plusieurs fois prêter s'élèveront, vous savez cela puis et puis après il nous dit que et parce que l'iniquité se sera accrue, voyez-vous, il dit regardez la relation qu'il y a entre le faux prophète et ce qui suit c'est quoi c'est l'iniquité, vous comprenez cela? Parce que quand Dieu parle ou Dieu agit ou que la parole de Dieu est, est exprimée, il ne peut pas y avoir effectivement ce qu'on appelle la manifestation de l'iniquité ou les choses qui sont contraires. Oui, pardon, au travers de la parole. Donc, regardez bien, il dit, mais lorsque les faux prophètes s'élèvent, il dit, mais l'iniquité, ce sera qui donc, ça va aller encore en grandissant. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez Alors, qu'il nous dit ici... La charité du plus grand nombre se refroidira. Vous savez vous-même, effectivement, qu'est-ce qu'on dit, c'est que la charité, c'est quoi La charité, c'est l'amour, non et Alors, vous nous fait savoir effectivement que cela se refroidira. Parce que quand ce sont des fausses choses qui sont donc proclamées, les choses de Dieu et de Dieu ne peut venir que par la prédication de la parole des dieux. Donc c'est quand la parole de Dieu est prêchée, et qu'elle est crue dans le cœur, effectivement. C'est pour ça que dans le livre, je pense des Thessaloniciens, je pense deux Thessaloniciens, et le dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. voyez vous cela. Donc, <rire> Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge Alors, remarquez très bien que on nous dit que l'amour du pur en nombre se refroidira. Ce qui veut dire que sans la vérité, sans donc la parole pure, quand elle est prêchée, si elle n'est pas prêchée, le résultat, c'est ce que le diable, lui, est en train de manipuler les choses. C'est à ce moment-là que vous voyez la, la haine, effectivement, des gens. C'est pour ça que vous voyez que dans les derniers jours, la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » difficiles. Est-ce que vous comprenez Mais quand on nous parle des derniers jours, effectivement, c'est bien le temps dans lequel nous vivons, donc cest l'âge de la faim. L'âge de la Odyssée, dernier jour. Alors vous remarquerez très bien mais c'est la vérité. Vous remarquerez très bien, effectivement, que quand on parle de cela, vous voyez que quand Dieu a parlé, effectivement, quand il a été parlé dans la prochaine en rapport avec l'âge de la Odyssée, il dit, mais regardez très bien comment elle est en fait. Est soit tu es froid, ou tu es bouillant. Mais puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu dis que je suis riche, tu n'as besoin de rien. Il y a tellement l'orgueil, de tout est confus, en fait. Cher et froid mélangé, c'est ce qui est tiède. Alors, c'est vraiment la confusion. Il n'y a pas la parole de Dieu à ce moment-là. Parce que la parole de Dieu en soi, elle est rejetée en fait dans l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi que c'est un âge effectivement mauvais le Pirage, effectivement, c'est le, le, le, le temps, le moment où, où, où remarquez très bien aussi pour que vous puissiez voir, nous l'avons parlé la fois passée aussi, c'est important. Et vous remarquez dans tous les âges, quand même, il est là, il est là. mais dans l'âge de la Odyssée, il est dehors en fait. Donc il est complètement rejeté. Je te conjure devant Dieu et devant les hommes. Devant Jésus-Christ qui va juger mon mais prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non favorable. La parole, là, et reprend sans sujet exote avec de douceur. Parce que, car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. On a trop mélangé. On a rendu, en fait, euh, l'évangile, en fait, ce n'est plus l'évangile des Dieu, mais l'évangile social, l'évangile de facilité, l'évangile où c'est toujours, effectivement, que, ah oh oui, mais Dieu est toujours le Dieu bon, il donne, quand on a Dieu, on est bien, quand on a Dieu, on a des moyens, on est riche, effectivement, on a des boucles d'oreilles partout pour montrer que notre Dieu est très riche, on s'habille avec des grands vêtements, des choses sujets, vous voyez la confusion, effectivement, alors que Dieu n'est pas comme ça. Ah, nous l'aimons. Dieu, c'est un paradoxe en fait. Si vous avez une logique simple, on dit, mais il sera comme ça, Dieu, ça sera quand je serai chrétien, ça va aller comme ça, alors vous êtes trompé. Comme ma, ma soeur Léa dit toujours, vous êtes trompé d'adresse. Vous êtes, vous êtes trompé en fait de ces dieux en réalité. Dieu n'est pas comme ça. En fait, Dieu, vous ne devez pas vous le représenter. C'est lui qui doit venir effectivement vous montrer qui il est et vous dire effectivement comment il va opérer. Vous vous remarquez, moi, je suis toujours dit, Seigneur, tu es quand même particulier. Si je regarde Job, ce qu'il est passé, je dis, on dit, Dieu, Dieu ne l'aime pas. Non, non, non, non, non, non. Les cercueils, les biens, vous savez, c'est toujours ça qui me touche. Donc ça veut dire que Dieu n'aime pas Job. Oh, c'était l'amour de Dieu à l'endroit des Job. Alors comment comprendre ça humainement parlant Pas possible. Mais c'était l'amour de Dieu. Alléluia. C'est vrai cela. Mais logiquement toi tu vas te dire c'est pas possible. Dieu ne l'aime pas. Dieu ne me combats. Dieu peut lui permettre de passer par des preuves comme ça. Mais c'était l'amour de Dieu. À l'endroit de Job, son fils qu'il aimait tant parce qu'il a dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Donc Dieu était heureux d'avoir cet homme-là. Et, et, et, et, et, c'est pas qu'il dit le détester. Non, il a voulu, elle a voulu montrer le joyau qu'il avait. Il dit oui, il oui, dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui Mais quand toi tu regardes, les gens disent, mais Dieu, vraiment, comment Dieu peut permettre. Mais c'est parce qu'il aimait Job. Mais tu peux, logiquement, tu ne comprendras pas. C'est ça les dieux de la Bible, mon frère auquel on ne peut pas se conformer à Parce si, que si ça fait que ce n'est pas Dieu. Non, non, non, non, non, non. On l'enferme jamais, mais on l'observe effectivement, selon sa parole. Amen, amen. Et c'est ça, c'est pour ça, frère et sœurs, Dieu a une telle sagesse qu effectivement que tout le monde, effectivement, sinon tout le monde, quand il prend dans la Bible, il dit, bon, je suis sauvé, je pars effectivement. Non, Nous, en fait, il a caché. Ils peuvent lire, ils peuvent lire, mais ils ne voient pas tellement. Et C'est ça aussi la puissance de Dieu, effectivement, sa manière de pouvoir de montrer. Il faut connaître ces Dieux. Il est bon, il est doux, il est exigeant. Ah oui, on peut pas. Oui, bien sûr, c'est c'est ça l'erreur qu'on commet, effectivement, aussi. Oui, on, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il va se montrer doux et tendre, effectivement, mais frères et sœurs, il y aura un temps où il devient un Dieu de courroux. Regardez, l'Apocalypse nous le montre, effectivement. C'est ce que l'humanité, le gens ne comprennent pas. C'est temps où nous vivons, où nous sommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le temps le plus merveilleux. Parce qu'il y a le sang d'un agneau innocent, là, qui est sur, oui, sur l'autel, en fait. C'est le temps où, où Dieu est, est, est vraiment bon hein, à l'égard des hommes. Il a toujours été, mais quand il voit encore, parce que le péché, c'est lui qui met les dieux dans cet état. Mais maintenant, il voit le sang. que Jésus qu soit béni. Il voit le sang qui est là, effectivement. Donc, quand toi, tu pêches là, on peut te tuer directement. Mais il est sang, viens. Faire un pas. Non, Jésus est bon. Ah, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Il est vraiment bon, mon frère. Jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il ne tarde pas le commandement de promesse, Dieu ne tarde pas, parce qu'à l'époque, papa, il a fait blablabla. Mais il dit, mais il de patience envers vous. Mais c'est parce qu'il y a le sang. Pourquoi ne périsse ça, c'est cela. Il dit, mais pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand ils regardes ça, ils, ils voient ce qui s'est passé, effectivement. Il n'y a que le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, autant de la grâce, j'ai été exaucé. Puis l'apôtre Paul, il vient et dit, mais voici les temps favorables. Ne foule pas au pied le sang qui a été versé pour toi. J'ai toujours eu à pouvoir dire, dans cette période ici, mon frère, ma soeur, j'ai fait le temps, regardez la bonté de Dieu notre Seigneur, malgré qu'il va y avoir encore de faux prophètes qui vont introduire effectivement des, des sectes pernicieuses. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir effectivement si les gens n'ont plus honte. Hein? Les sectes qui font des satanismes, ceux qui font même des... Euh, les, comment vous appelez ça Les, les choses-là, avec les tabliers, comment vous appelez avec les frères Ils vont même recruter euh, les gens qui disent que nous sommes des frères-maçons. Oh, c'est son du satanisme, ça. À l'époque, ils s'est cachaient parce qu'on les cherchait, mais aujourd'hui, ils sont devenus, même, les, on, même dans, dans, dans, dans les écoles, les enfants, quand on appelle les Halloween, on, on les décore avec des sorcières. On met un enfant, une chapeau d'art qui fait comme ça avec les dents, et ils, font faire, et ils trouvent ça normal. Et on dit, c'est la, la sorcière bien-aimée. Qui, qui va sur le, le, le bâtonneur, vous connaissez, non donc on, on, Parce que, voyez-vous, même dans les décès, il faut faire attention, parce qu'on introduit toujours des choses, effectivement, pour que les cerveaux des gens, les, les enfants, soient préparés pour trouver que tout est normal, parce que maintenant, on fait des, des, des décès avec des démons, hein. ah, on, on commence à pouvoir les... Oui, oui, oui. donc c'est-à-dire qu'on associe effectivement des choses pour que les enfants soient déjà possédés, déjà. Oui, vous ne vous rendez pas compte, parce qu'en fait, les démons, en fait, Satan, avec ses démons, il travaille beaucoup dans le subconscient. Mm -hmm. Il prépare beaucoup dans le subconscient. Parce qu'imaginez un enfant qui, aux oh, 5, 6 ans, 12 ans, vous lui démontrez toujours des dessins animés, vous montrez que les, les, les, les choses-là, sont comme des démons-là, ils sont comme des amis, maintenant, il va s'habituer. Mais quand toi tu vas dire, mais je chasse des démons, dis, mais pourquoi tu dois chasser des démons Parce que ces démons-là, ils font du bien. Vous comprenez Vous voyez pas. L'enfant ne comprend plus rien. Comment tu as dit, mais je dois chasser les démons, il va dire, mais je chasse les démons, mais dans les dessins, j'ai vu que c'est ces démons-là qui faisaient du bien. Qui, par exemple, on t'attaquait, mais lui, il protège. Parce que c'est vrai qu'on transforme. Hein? Et, et, et, oui, mais nous devons savoir que nos enfants doivent être protégés. Il faut qu'ils comprennent, en fait, qu'ils s'habituent, enfin, pas qu'il s'habitue pas dans ce... Bon bref, nous reviendrons ici. Alors vous voyez bien que Dieu, voyant et sachant, aimé, connaissant effectivement cela, donc euh, que ces, ces, ces choses-là vont entrer vraiment aussi en, en scène, effectivement, comme on dit. Et, et, et, et la, la charité du plus grand nombre se, se refroidira. Parce que la confusion l'intensité. Je voulais toujours pouvoir vous le dire ici. Je sais que parfois, c'est très difficile de pouvoir croire. Vous avez l'impression qu'il nous raconte, mais les jours où vous serez... Nous partirons un jour. N'oubliez jamais cela. Étant sur ces bancs ici, nous resterons jamais sur ces endroits ici. Un jour ou l'autre, chacun de nous partirons tous. Nous partirons. Mais quand vous vous trouverez devant ce trône-là, vous vous souviendrez. Parce que, vous savez... Je crois que c'est Daniel Curie. Oui, c'est lui-même qui a rendu ce témoignage. Je le répète encore, finalement, parce qu'il dit que quand, parce que quand il est mort, il s'est vu être là-bas, de l'autre côté, et il avançait. Il a vu des gens qui étaient aussi en ligne. Et puis, voilà, il voit l'ange qui avait là, il y avait un, un, un livre, et puis il appelait des noms je vous l'ai ici dit ici, hein, telle rentrée, telle rentrée, telle rentrée, telle rentrée. Et puis après, quand l'ange est terminé, il a fermé les livres. Puis il a il me dit, mais, mais moi, je n'ai pas entendu mon nom. J'ai dit, mais je n'ai fait entrer que ceux dont le nom sont écrits ici. Mais ton nom à toi, il n'a pas dit non, je suis Daniel Curie, moi j'étais sur la terre, j'ai parlé de Jésus, j'ai fait des là, il m'a dit, non bon, ben, moi je ne sais pas justifier ton problème, si tu veux justifier ton problème, monse, là, sur le trône blanc, que tu puisses aller défendre ta cause. Et c'est comme ça qu'il a dit que lorsqu'il avançait, effectivement, la lumière frappait depuis la plus forte, effectivement, et puis il entend une voix seulement qui sort de cette lumière-là. Daniel Curie, depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti. La question a été posée. Alors, lui-même, Daniel Curie, dit, quand la question était posée, je me souvenais très bien, Alors, là, très bien, du moment où moi, parce que l'écran était là, je me voyais donc à l'écran, et je me souvenais de ce jour-là quand je parlais, mais je mentais. Daniel Curie, Daniel Curie, n'as-tu jamais volé Il me dit, il me dit, il dit mais quand je regardais l'écran, je me voyais là en train de voler. Ce n'était pas qu'il s'était sorti dans ma mémoire, comme ça, comme sinon, comme il y a des années, j'ai fait ça quand j'étais encore... C'est passé, c'est fini, j'ai oublié, puisqu'on est des vieillards. Non, la mémoire est bien rafraîchie. Hein? C'est même ce que vous avez fait que vous pensez... Que, parce que quand on, quand on avance en âge, on oublie certaines choses. Mais là, non, tout devient bien, bien, bien, bien, frère. Alors, il dit, il se voit, il se souvient même du jour, de l'heure, du moment, qu'il était en train de voir voler. Daniel, na jamais fait ceci Donc, tout ce qu'on lui demandait, il dit, j'étais là... Je ne pouvais pas nier parce que je me voyais, je me souvenais. Et alors, personne n'était là pour le défendre. Il n'y avait personne pour le défendre. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, que vous allez vous souvenir. Si vous ne prenez pas garde à ce que la parole de Dieu nous dit, effectivement, aussi d'une certaine manière, et n'oubliez jamais ce que je vous dis aussi, c'est qu'un jour, vous allez quitter cette terre. Mais dans quelles conditions vous la quitterez Parce qu'il peut arriver, on ne sait jamais. Parce que bon, on ne sait jamais. Nous sortons ici, nous, nous disons bon, nous allons aller dormir. Quand crise cardiaque, paf, tu es parti. Et dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y avait quand tu es resté là contre tel, contre tel, tel? C'est pour ça, peu importe ce que l'un ou l'autre vous a fait, ne dormez jamais avec la haine contre votre frère ou votre soeur. Vous ne savez pas ce que la nuit peut vous apporter. Il y en a de ceux qui se sont endormis qui ne se sont jamais réveillés. Ou même ils se sont réveillés et puis ils se mettent debout comme ça, ils sont tombés, ils sont partis. Et c'est important que chaque jour dans notre cœur, c'est pour ça que nous avons besoin que Dieu nous aide à ce que, comme la Bible nous le dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est... Vous savez, dans la journée, les pensées peuvent passer, les diables peuvent, nous attaquent toujours. Mais ne garde pas la pensée. Amen. Tu rejettes effectivement. Aussi longtemps que tu es vivant, le combat est toujours là. Mais tu dois toujours rejeter. Mais quand tu vas dormir, c'est pour ça, n'oublie pas de te mettre à genoux. Prie Seigneur, pardonne-moi. Donc tu commences à pouvoir prier, pour qu'aucune pensée. Et maintenant aussi, quand tu as pardonné, quand tu te réveilles le matin, ne te réveilles pas quand même avec les fardons. La nuit avant de dormir, je l'ai laissé là, Seigneur, j'ai pardonné. Protège-moi la nuit. Puis quand tu réveilles, oh, je suis vivant, tu, tu reprends les fardons. Est-ce que vous comprenez j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as épargné. C'est fardeaux reste là-bas. Maintenant, je continue mon chemin. C'est c'est comme ça. Nous avons. Parce que les diables ne ciblent que vous. Le vrai. Ah oui, il va pas vous laisser tranquille. Le païen, tout ça, ils sont déjà dans le sens collimateur. Ils sont déjà dans son sac, il n'y a pas de problème. Mais toi qui qui veux être sanctifié, tout ça, tous les jours, il va te cibler. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, il dit, oh, mais tu te souviens, il t'a fait, hein, il t'a fait, lui il dit. Et puis dit, oh c'est vrai, il m'a fait, hein. Il m'a fait et puis tu as ça. Oh, non, non, mais hier, tu as dit, Seigneur, pardonne. -moi. Vous savez, je voulais toujours dire ça. ici j'ai dit quand, quand vous avez, bah, je dis comme ça, hein, quand vous avez un problème avec quelqu'un, il vous a fait, ça, votre cœur a été touché, la colère est montée, ça arrive. Et puis, il faut penser à ce cantique qui dit, l'amour. L'amour est incomparable, l'amour. Vous pouvez me le chanter, Dieu. Est... Amour, Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole où oh, l'amour, pardon, par le pas du mal, des sons prochains. Ah, Voyez-vous, quand vous êtes en colère, là, contre la personne, vous donner ça. L'amour pardonne, oublie, même si la colère vient, dit l'amour pardonne. Et vous allez voir qu'effectivement que ça vous aide. Vous allez vraiment, même si tu di, dis, ma di, fille, di, di, di, di, l'amour pardonne. <rire> je venais en voiture, et c'est votre, celle qui conduisait. Et puis, moi, je disais rien, puis c'était pour bon, moi, et puis j'entends seulement un cantique qui pose Forget, forgive and forget. Ah vous n'avez pas compris hein? Forgive and forget. Ça me sentait dans la voiture. J'ai dit merci, Seigneur. Forgive and forget. J'ai dire que, pardonne et oublie. Donc ça dit quand tu, tu, ça monte dans la tête, forgive and forget. dis Seigneur, j'oublie. Il n'y a, y a plus, plus rien qui était parce qu'il ne passe rien et tout. Forgive and forget. cest à que tu pardonnes la personne et tu oublies. Tu vas pas te remettre encore, mais tu as fait, mais tu as oublié la chose. Tu continues, mais c'est la vérité, tu continues ton chemin. Et vous, vous remarquerez très bien, Bon, ça c'est moi qui dis, hein. ça vous verrez comme vous voulez. Et quand vous avez fait forgive and forget, c'est-à-dire pardonne et oublie, vous c'est une formule que je dis, hein. forgive and forget. Donc tu as forgiven and oui. tu sentiras ton cœur léger. Oui. Ah oui, tu as assemblé, tu commences à penser, Dieu soit béni, tout ça. Parce que c'est un poids que les diables veulent te mettre sous ton cœur. Alors moi, je vais à la maison du Seigneur. Ah, c'est-à-dire que tu fais l'exercice, forgive and forget. Pardonne et oublie. Ainsi donc... Alors, c'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, nous montre effectivement combien il nous aime tellement, alors que l'iniquité s'est accrue. L'amour du frère dans homme se refroidit. Qu'est-ce qui nous fait savoir maintenant Il ne peut pas nous laisser dans ce conditions-là comme ça. Il ne peut pas laisser les choses comme ça. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est-à-dire que même là où la fausseté est prêchée, et la chose qui doit ramener les gens à l'amour, effectivement, pour réveiller la chose, effectivement, elle doit être aussi annoncée. C'est-à-dire que la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais l'autre fois, j'ai dit, parfois nous ne comprenons pas tellement très bien. Mais Dieu, peu importe ce que les gens peuvent utiliser, mais le moyen par lequel Dieu nous donne. C'est pour ça que je disais l'autre fois, frère ça. et Et j'ai béni Dieu parce que j'ai reçu un témoignage aussi qui m'a touché le cœur. C'est notre euh, sœur Fanny que je parlais avec elle hier. Euh, elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle dit, euh, je passe des moments difficiles, mais Dieu m'a appris à pouvoir vraiment maintenant m'accrocher à lui. Et c'est vrai, c'est pas facile, mais je m'accroche à lui. Ah, c'est vrai, c'est un que Dieu la bénisse. Il dit, j'oublie, je pardonne même la personne, je le regarde même plus comme quelqu'un qui me fait quoi que ce soit, mais je regarde comme quelqu'un dont, dont il a abandonné Dieu, mais je veux que son âme soit sauvée. Je reste, moi, accroché à la parole. Et puis, je me sens accroché à la parole de Dieu. Et puis, quand il me regarde, il dit, il dit mais, et puis, j'ai même appris les enfants à pouvoir prier, à, à pouvoir. Oui! Quand on regarde les enfants, j'ai dit, Seigneur Jésus. Alors, il me dit, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? ce qui se passe maintenant? Parce que moi, j'aime tellement les Seigneurs, je ne veux plus m'accrocher aux choses inutiles, effectivement, de la terre. Et voilà que nous avons quand même, avec quelques sœurs, nous avons fait un petit groupe là. Et puis, nous nous appelons pour pouvoir quand même prier ensemble. nous prions. Nous nous exhortons effectivement en priant, on envoie des, des, des, des prédications et là on écoute quand même les prédications. Ils n'envoient pas les prédications, ils écoutent les prédications. Donc euh, oui, parce que qu'on peut savoir qu'ils ont été cherchés. Non, non, ils se rassemblent et ils écoutent les prédications que nous bon, avons. Ils réécoutent effectivement et ils prient. Ils disent c'est ça qui me soutient. J'ai dit que Dieu soit béni. Quand on arrive à ce point-là, alors c'est ça que dit. au lieu que nos frères, nos jeunes frères et frères, vous vous envoyez des choses inutiles que vous trouvez sur l'Internet, effectivement, et même quand ça parle de Dieu, ce n'est pas de Dieu, je me pose la question. Bon, ça c'est entre nous, je pose la question. Vous prenez des extraits... Je ne sais pas moi quel, les, les, les, que vous avez sur les lettres qui sont des, des, du monde, là, vous savez, qui sont des démonstrations. Ces extraits-là, de leurs phrases et tout ça, vous vous envoyez. Moi, je, je me pose la question. Je, je me pose la question. Chez nous, ici, il n'y a pas d'extrait. Non, non, non. Peut-être chez nous, c'est mauvais. Hein? Nos, nos extraits, ça n'a pas de vie. Parce que c'est des extraits, là-bas donne la vie. Alors nous savons que ce que Dieu nous montre dans les saintes écritures, la manière où ces extraits-là vous sont donc extraits et donnés, effectivement, ça ne pourra jamais vous donner l'amour de la parole de Dieu. Parce qu'ils n'en ont pas davantage. Et puis quand il y a ce qui est donné, effectivement, même si ça sonne quelque chose, parce que frères et sœurs, je vous dis, il ne faut pas mal comprendre les choses, il faut comprendre de la bonne manière. Quand Dieu nous donne quelque chose qui est vraiment merveilleux, meilleur, Prenons ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu nous donne Mais il nous donne sa propre parole. Amen. Ben, vous serez étonné, j'ai dit, <rire> c'est quand même extraordinaire. J'étais très touché, étonné tout à l'heure, j'étais dans mon bureau, et après avoir prié avec mes bien-aimés, puis quelque chose a attiré mon regard sur les emails que je vois. Je vois un frère qui m'écrit. Alors, ce frère habite en Normandie. C'est un frère, je crois, français. Il m'écrit, mais avec beaucoup de respect. Il dit, « Mais frère, Bernard, j ai, j ai, je ne connaissais pas. » Parce qu'il a cité son nom, je ne connaissais pas. Il dit, « Il y a beaucoup de frères. » Il m'a bien spécifié qu'il habite en Normandie. Et c'est là qu'il a eu à pouvoir écouter la prédication que j'avais apportée tel jour, effectivement, ainsi de suite, effectivement, au sujet de tel, effectivement, parce qu'il y a un autre frère. Il dit, « J'ai écouté. » C'est un rapport avec cette prédication que je viens maintenant aussi t'écrire pour pouvoir te parler. Alors j'étais touché, j'ai dit, là, en Normandie, dans le coin le plus reculé, il y a quand même des frères qui écoutent la parole de Dieu, qui se connectent effectivement ici, et qui sont aussi touchés par ce que Dieu, notre Seigneur aussi, donne effectivement à l'endroit où nous sommes. Alors j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Donc je réalise qu'effectivement, encore de plus en plus davantage, qu'il y en a beaucoup, alors on m'a fait savoir, bref, ah, je ne peux pas il y en a quand même beaucoup de frères et de sœurs qui se connaissent quand même pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et je crois que c'est parce que le Seigneur, notre Dieu, est lui-même en train de pouvoir faire quelque chose. Parce que je n'ai rien de plaisant ici. L'endroit où nous sommes, il n'est pas meilleur. Et puis, là, comme, enfin, quand je parle, je balbutie, j'écris, je ne sais pas moi, parce que notre discussion dit mais il est toujours comme ça, ainsi de suite, effectivement, il est toujours. Je, je, je n'ai pas ce qu'on appelle la chose qui me plaît, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à pouvoir vouloir toujours écouter Mais c'est parce qu'ils ont remarqué quelque chose. C'est ça que nous, nous devons être conscients et réaliser. La grâce que Dieu, il ne s'agit pas de la personne, mais la, la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui agit pour nous dans les temps dans lesquels nous, nous sommes. Parce que souvent quand on parle de oui, il veut, il veut, je ne, je ne veux rien, je ne cherche à rien. Mais ce que je veux, c'est moi que vous puissiez comprendre, ce que les Seigneur nous accorde la grâce. Et quand nous voyons quand même des de dons aussi que Dieu place aussi au milieu de nous, ben bien sûr que oui nous devons être reconnaissants à ce que Dieu nous donne savoir apprécier et prier pour cela effectivement rester vraiment dans la manière où Dieu veut que nous puissions rester, prévenons de là alors il nous fait savoir qu'effectivement que l'amour du plus grand nombre se refroidira il faut que nous fassions vraiment très attention frère et soeur l'amour du vin, l'amour de Dieu vous ne pouvez pas réellement l'avoir non parce que vous êtes né avec l'amour charnel. Et beaucoup de gens confondent effectivement la compassion et les sentiments qu'ils ont à l'endroit de quelqu'un comme si c'était l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que pour que tu puisses avoir l'amour de Dieu, il faut que tu aimes Dieu. C'est là, la grande difficulté. Vous hein. vous souvenez, vous eh, oh, vous souvenez, nous avons dit, voici le premier et le plus grand. Et ça, c'est le plus important. Il dit, tu es... Parce que, frère, le premier et le plus grand, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes, ce ne sont pas ceci, non, non, non, non, non, non, non, non, Parce que, même si tu t'attaches à pouvoir donner les dîmes et les offrandes, même donner toute ta fortune, effectivement, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture, effectivement, quand on était, il y avait la caisse là, on, dire, on dit, les, les, les, les, républicains, les républicains allaient, qui avaient beaucoup de moyens, ils mettaient beaucoup d'argent là-dedans, le Seigneur regardait, effectivement, il dit, mais ils mettent leur farfelu. Mais quand la vieille, donc, dire, la, la, la, la veuve, effectivement, qui n'avait absolument rien, elle a donné simplement la petite pièce là qu'elle avait, il dit, voilà celle qui a donné. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur Parce que souvent, l'argent, vous, vous, ça ne sert à rien de se battre pour l'argent. Je disais tout à l'heure à mon frère, je parlais avec lui au téléphone tout à l'heure, mais vous savez, ce n'est que de papier. Vous, vous voulez avoir, vous les aurez, mais vous le dépensez, ça, ce n'est pas la chose qui pourra te rendre heureux. C'est vrai, c'est la vérité, mais vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. L'argent ne te rendra jamais heureux. Parce qu'il y en a de ceux qui l'ont, par exemple, des millions dans leur compte en banque, regardez comment ils sont, quelle vie humaine. ils ne ils sont même pas heureux avec ça. Tu veux acheter c'est Frère, il y en a même. J'ai même appris que le papa a beaucoup d'argent, mais il a mis au monde un enfant à la fois qui ne sait même pas manger. Parce que oui, parce que son état de santé a un problème. Donc, tu vas acheter quoi Des biftecs, il ne mangera jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Mais pourtant, l'argent est là. Donc, l'argent ne peut même, Non, l'argent ne rend pas heureux. C'est vrai, c'est un moyen par lequel. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Dieu ne vous demande pas votre argent. Parce que les gens ont tendance à voir, penser, oui, c'est pour ça que dans le dans, dans, dans, dans le, dans le, dans le sens où l'évangile n'est pas prêché, effectivement, les gens ici, sous l'argent. Donnez, donnez, Dieu vous donnera. Et si, si, vous donnez, si vous donnez beaucoup, Dieu va vous donner beaucoup. Et sinon, que, et vous sentez, vous sentez les gens, quand on prêche des choses comme ça, je vis moi-même. Et les gens vont y aller donner. Ils donnent beaucoup d'argent, effectivement. Mais ce n'est pas ça que Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas ça, parce que Dieu, s'il veut avoir, avoir l'argent, il ne va pas vous demander votre argent. Bien sûr qu'il ne va pas vous demander votre argent, parce que tout lui appartient. Amen. Il a dit, on lui a dit, oui, il faut que tu payes l'impôt. Vous voyez comment on l'a bousculé. Il faut que tu payes l'impôt. Il dit, qui es-tu Il n'a pas discuté. Il dit, combien ça coûte bon, Ça coûte comme ça, c'est-à-dire, il faut que l'impôt. Okay. Il dit, Simon, va un peu pêcher là-bas. Est-ce que vous me suivez Quand Simon est allé pêcher, il dit, le premier poisson que tu vas trouver. Oh. Non, je l'aime beaucoup. Amen. Le premier poisson que tu vas trouver, prends-le. Ouvre sa gueule, effectivement. Tu trouveras cette terre là-dessus. Et tu paieras et toi, et pour moi, et pour vous autres. payer l'argent. Donc, donc, Dieu que nous servons, il est capable de faire l'impossible. Alors, ne vous tourmentez pas pour cela. Je dis, ce n'est pas pour ça que je dis, là, je dis non, va, Donc, la personne là qui a placé même ainsi. Maintenant, si vous sentez que... Mais il faut que, faut que d'abord, l'amour de Dieu soit dans votre cœur pour que vous disiez que je veux le faire pour l'œuvre de Dieu. Peu importe, mais c'est ce que je sens dans mon cœur de le faire. Ne faites jamais une chose. Ou donnez l'argent quand vous vous sentez obligé. Si vous le faites, c'est un péché. Parce qu'on peut penser qu'on a besoin des. Et les dîmes. Non, mon frère, et ma soeur. On fait ce que Dieu demande de boire. On le fait avec plaisir. Mais quand vous. C'est pour ça, C'est ne pas pourquoi, mais je n'ai même pas pensé que Dieu m'aide. Et c'est pour ça quand vous, frères et sœurs. Et vous avez des problèmes chez vous à la maison avec vos maris, vous essayez cela, oui. Parce que, et celui-ci, il va mettre l'argent, c'est ici. Mais pourquoi, mon frère et ma soeur Ne mettez même pas l'argent dans la caisse de Dieu. On vous demande pas ici de, de mettre votre dîme. Si vous voulez pas mettre votre dîme, vous voulez en faire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais vous ne pas, pas pour des problèmes. Oh, n'aimez pas, tu as mis, et on ne voit plus l'argent. Mais non! Si, dans les choses de Dieu, ce n'est pas important l'argent. Même si on n'a pas Dieu pour voir ah. Il n'y avait pas assez de pain, il y avait beaucoup de métodé, effectivement. Mais ben frère et soeur, il a prié et ça a multiplié le pain. Je ne comprends pas, mais c'est... Ça, il faut que... C'est une chose que vous n'êtes pas obligé de mettre des offrandes, ni même mettre aussi vos dîmes. Si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Alors n'allez pas vous créer des combats à gauche, à droite. Oui, bon, l'argent, la dîme qu'on a mis. Non, non, mon frère et ma soeur, ce n'est pas ça que Dieu cherche, effectivement. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme à toi. Avec l'argent, on ne peut pas acheter l'âme. Hein? Alors, c'est nécessaire que nous... Alors, c'est comme cela qu'effectivement, que, d'abord, d'abord, nous devons comprendre chaque chose que nous devons faire pour Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Frères et sœurs, regardez, regardez, que Dieu regardez bien, regardez bien, quand cette femme ici, c'est quoi C'est Martine ou Marie okay? Quand elle est venue vers le Seigneur, quand elle a vu que le Seigneur, vous vous souvenez, il avait été là à côté, quand elle est venue vers le Seigneur, il pleurait avec les il a pris quoi un parfum d'un grand prix. Donc vous, Parce que c'est un parfum, si vous l'achetez, vous les gardez pour vous-même. Mais cette femme-là a prié. Il dit, non, non, non, non, tu as fait une mauvaise chose, effectivement, en les versant sur lui, on devait vendre ça pour, pour les pauvres. Toujours problème d'argent. Pour les pauvres, on dit, mais c'est les disciples, pour les pauvres. Et Seigneur les disent, dit, mais ce que cette femme ici a fait, vous n'avez pas compris. Mais il m'a déjà eu un pour mon sépulture. Et puis il dit, mais les pauvres, vous les avez tous les jours. Est-ce que vous comprenez effectivement que les choses que nous faisons, elle a fait ça avec larmes, avec amour, pour son Jésus, pour son Seigneur, son, son, son, bien sûr. Donc, faites simplement quelque chose. Pour l'amour de Dieu, je vous l'ai dit encore aujourd'hui ici, au chair ne venez pas pour mettre dans la caisse l'argent dont vous sentez les cœurs serrés. Ne donnez plus. Ne donnez plus, mon frère. Dieu prend soin de sa maison. Ne donnez plus, ne donnez pas, donnez simplement parce que vous sentez que dans mon cœur, je vais donner plus pour mon Jésus. Ah oui, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on aime le Seigneur, la récompense, que le Seigneur soit béni, le temps avance, les vœux nous, nous allons prier. Tendre père est précieux souvent, c'est vrai, comme la tous l'a dit, nous devons, nous sommes appelés à aimer notre Dieu de tout notre cœur, notre... Penser notre force, tout notre être, ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Dieu, pour te servir et avec tout ce que nous avons aussi, Père saint Dieu. De toute pensée qui n'est pas conforme à ta parole à toi, Père saint Dieu, nous sommes appelés à pouvoir vraiment te servir, mon Seigneur, mon bien aimé, Père Dieu. Parce que toutes ces choses que nous avons dans ce bas-monde resteront. Seigneur Jésus, nous ne partirons pas avec nos maisons, nous ne partirons pas avec nos voitures, nous ne partirons pas avec nos vêtements, nous ne partirons pas, Père saint Dieu, avec notre argent, nous ne partirons avec rien. Comme Job l'a dit, nous sommes venus nus et nous retournerons aussi nus. en Dieu quand tu nous appelleras. Mais quelle grâce d'avoir revêtu Christ notre Seigneur et notre Dieu aide nos pères à ce que ton amour à toi puisse beaucoup pour ton œuvre à toi, comme des sœurs qu'on a vu dans les Saintes Écritures, comme des frères, Père Saint-Dieu, oh qui se sont donnés encore davantage, mon roi, le jour où ta parole à toi a été prêchée, l'amour a embrasé les cœurs de chacun de nous. Mais nous te remercions, Père Saint-Dieu. Oh tu... Bénis ton peuple encore aujourd'hui, Père nos frères et sœurs qui... qui tellement distant tellement lointaine leur cœur, que ton nom soit béni. Garde ton peuple, béni et protège encore davantage, mon roi. Oh Dieu, soutiens-nous, Père Saint-Dieu. Oh nous te remercions pour tout. Et nous rendons gloire à ton Saint-Nom, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, mon Père. Amen. Amen. Merci. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu il a sauvé par son sang. Moi, je vis pour lui, au gloire à Dieu. Moi je vis pour lui, Allez. oh oui pour lui, moi je veux chanter, alléluia à Dieu, moi je veux chanter, alléluia à Dieu.